Bonjour, je m'appelle Aurore Ponmaranico et je suis assistante commerciale et administrative chez Simi Immobilier Salange. J'ai travaillé dans l'administratif puis j'ai intégré des bailleurs sociaux en tant que responsable de secteur et technicienne état des lieux avant d'arriver récemment à l'agence de Salange. Je fais l'interface entre l'activité administrative et commerciale de l'agence en accueillant les clients, en assurant un suivi, en apportant un soutien logistique et en gérant les réseaux sociaux. Mon arrivée lui a permis de libérer du temps sur son cœur de métier d'agent immobilier et sur la gestion de l'agence. La diversité des tâches qui me sont confiées, la recherche constante d'idées pour se démarquer des autres agences et fluidifier le travail de tous.